Allez, seconde vidéo consacrée à Gazland, cette fois-ci une expli-partie. On a essayé de regrouper toutes les situations qui pourraient vous arriver euh, lors, lors de vos parties. Donc nous, on fait quelque chose d'extrêmement court, mais d'assez dense, je trouve. J'espère en tout cas que cette série, ce diptyque de, de, de vidéos sur Gazland vous aura convaincu. N'hésitez pas à lâcher un pouce, à partager et à vous abonner. Et encore un grand merci au jeu de la Comté pour nous avoir accueillis. Et à Raphaël pour nous avoir euh, transmis sa passion. Sa passion euh, de Gazland. Ciao On recommence. Pr présentation des armées. <rire> Alors pour le coup, on a fait des listes hein, qui sont génériques, pas de sponsors, tout comme ça. Ouais. Là, on a les deux les mêmes voitures. Euh, voilà, on se, Histoire que ce soit un peu... C'est dire simple. Mmh. Donc on a chacun une voiture de performance. Donc équipée avec de la Nitro, euh, des chaussettes ouais. Sur ces gabarits. Sinon ce c'est celui-là, mais je, je les ai refaits moi parce que c'est ah sympa. Euh, et puis bah ben, voilà. Et ensuite une voiture normale. Donc ils sont les, chacun en, en a une là. Et qui ont une machine une mitrailleuse lourde montée à l'avant, l'équipage a des grenades et de l'armure renforcée. D'accord, OK. Donc on va commencer par voir qui se place en premier et donc tirer le jeton de pole position au D6. Pole position. Ah, tout le monde la fait. Et tout le monde le fait et puis <rire> euh, il, il gère Foutu dans la tête, lance toute la nuit. Attends petit il y a un autre truc aussi qui va rester derrière. Quatre. Donc c'est toi qui as la pole position. Donc c'est toi Il a, dé, il, il a les, les fameux dits où, où ils il il dit, il dit ce qu'il a envie de faire, et il ça. le fait. J'ai jamais oublié de m'incliner à cause de ça. Il oh, a l'air d'y avoir un tonneau là, on va faire attention. Euh, vas-y. Quattro euh, et Quadrior, ça veut dire quelque chose C'est quasiment le même jeu. Ok, justement, c'est important qu'on a dit là-dessus. C'est quasiment le même jeu. Ah, ok. Vas-y, vas-y, non mais vas-y, y'a pas de problème. Fais ton déploiement. Hop donc moi je place ma voiture de performance devant aussi. Comme on n'est que deux joueurs, sur la grille de départ c'est comme si on n'avait que deux euh, colonnes. Mm -hmm. On ne peut pas en mettre encore à côté, là il faudrait qu'on soit plusieurs joueurs pour en mettre également sur, okay. sur l'autre côté. C'est un grand classique. Et ben voilà, donc là on est parti, on va commencer la première phase de vitesse. Donc, vitesse 1, tous les véhicules là commencent en vitesse 1. Il n'y a pas de compétences spéciales ou des choses comme ça pour le changer. Donc, euh... eh ben, tu as la proposition, position, c'est parti. Ouais, et eh ben alors on va on va commencer. Je suis en vitesse 1, je vais choisir de prendre le médium pour commencer. Je pars sans nitro. je me place. Donc, du coup, tu gagnes automatiquement. Si je choisis de lancer les dés, j'aurai un shift gratuit. Un shift gratuit. Donc, avec ça, j'ai 4 en ligne. Donc, je vais prendre mes 4 donc, dés. Alors, effectivement, la voiture de sport, elle a 4 en maniabilité. Donc, elle peut prendre jusqu'à 4 dés. Okay. Donc, je vais prendre 4 dés. Je vais prendre mon petit dés, j'aime bien, pour symboliser que j'ai mon shift gratuit. Mm -hmm. Ok. Mais donc, 2 spins. 2 spins. 2 et du coup, 3 shift. shifts. 3 shifts. Ouais. Eh ben écoute, je vais choisir de... Monter un rapport avec mes deux shifts. Oui. Comme ça, je le, le monte. Là, comme il le monte avec deux shifts, il n'a pas, pas de stress. Hein. En fait, il prend le premier pour monter le rapport et le deuxième pour ôter le stress qu'il aurait pris en faisant le rapport. C'est ça. Ensuite, je vais annuler un des spins avec le shift restant. Et je vais utiliser le dernier spin en prenant un risque. Donc, hop, un petit risque là pour, sur ma carte pour symboliser. Hop, j'avance, et je vais pouvoir me réorienter à 90 degrés, donc par exemple, en direction de la prochaine porte. Alors cette orientation-là, elle, te... elle est gratuite, elle vient d'où Elle vient elle du, spin, du spin, en fait, c'est le spin qui me permet de me réorienter. Et ce spin-là, il fait que tu un stress, ok. C'est ça, et ce spin, du coup, j'ai pris mon petit hasard. Ok, d'accord. Bon allez, bah, pour le coup ça va être à mon tour, grave, du coup. Oh, bah, moi Idris Forever, hein, c'est-à-dire euh, la Nitro. Pas, ça quoi. va caler de la Nitro, on va craquer 1. la Nitro tout de suite. Non, ah, je crois pas. Là non, là. non, franchement. Ah, euh, on a moyen de faire une facture Ouais, c'est possible. Euh, ouais, possible. Bon, bah pendant bon, bah, que... Bon, bah, va vas-y, on n'itra parce que... Vas-y, vas-y. Quel jeu Je fais mes je continue Ouais, vas-y, vas-y, faites-on, à moins que tu lui rentres dans les... Je vais lancer les dés à sa place, vas-y. Donc je craque ma Nitro. Donc le, voilà, j'en ai une, une dose pour la partie. D'accord, donc ça c'est... Alors attends, la Nitro, elle fait partie en fait de tes caractéristiques de... C'est ça, c'est un des équipements que j'ai acheté pour la voiture. Donc j'ai une dose de Nitro, ouais. que j'utilise dès maintenant. Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça fait la Entre autres, la Nitro, qu'est-ce que ça fait Ça me permet, je, je, je vais pouvoir jouer deux fois dans la même activation. T'es un fou La première, <rire> je suis obligé de le faire avec ce gabarit-là. Donc ouais. euh, ça part d'un coup, j'ai le droit de jeter des dés, je vais le faire. Parce que la Nitro, il y a un truc particulier, c'est que quand tu le fais, à la fin de l'activation, en cours, je vais monter directement à 5 risques. Ah oui, d'accord, ok. Donc je peux me permettre d'en prendre sur les dés, je m'en fous. De toute façon, à la fin, je suis à 5. D'accord, ok. Donc c'est parti, je jette. Alors là, j'ai des spins, des machins, des slides, tout ce que tu veux. Ah, attends, bah, tu as... Tu as deux spins. Il a bougé, c'était un spin, je crois. Ouais, voilà. Tu as trois spins et un shift. J'ai un slide, deux spins, un shift. Un slide, deux spins, ok. Je vais tout prendre. Le slide... Donc, on rajoute le petit gabarit de slide à la fin, ici. Mm -hmm. Donc, oui, tu fais. <rire> il arrive là, directement. Les spins vont permettre... Tu as deux résultats, ça veut dire que tu vas prendre deux stress, par contre, tu spins qu'une fois. Mais bon, donc, ça veut dire que là, rien qu'avec ça, j'ai déjà pris trois stress. Hein. Donc, je les prends avec hein, les symbolismes sur ma petite carte. 1, 2, 3. Ensuite, donc, une fois que je me suis placé avec mon spin, je me place... On va se mettre bien par rapport au virage. Voilà. Et enfin, avec le dernier Shift, je vais passer une vitesse. Je vais passer en deuxième. Ce qui me donnerait un risque supplémentaire. Sachant que la Nitro me fait passer de toute façon à 5. Bon, bah, à la fin du tour, à la fin de l'activation du mois en cours, je suis à 5. Alors, que ce nitro... qu bien l'histoire, c'est ouais. que la Nitro t'a fait passer à 5, mais tous les, tous, tous les stress que tu aurais pu avoir avant ne s'additionnent pas à ce En fait, c'est ça. C'est la, la Nitro t'amène jusqu'à 5. Si t'étais ah. déjà 4, t'en gagnes 15. Si t'étais à 0, t'en tu... gagnes 5 d'un coup. Okay. Ça t'amène à 5. Okay. Et surtout, la nitro fait ça, c'était la première activation. Maintenant, je rejoue une deuxième fois normalement. D'accord, ok. Et à la fin de cette activation, de nouveau, je remonterai à 5. D'accord, ok. Donc. Oh. Ouais, bah j'ai fait la nitro avec oh. un slide et tout. Il a commencé. Ah, il a slidé. Tout. nickel, quoi. Il a... Ouais, genre. Euh... <rire> et donc, cette fois-ci, bah, on refait le jet. Hop. Donc, le mouvement là, par contre, me donne. Alors, moi, il y a un truc un que je comprends qu pas. C'est que tu as, ouais. as déjà fait un mouvement là. Pourquoi tu as fait un deuxième La nitro. La, ça, c'est pas un une... mouvement en fait. C'est fait d'avoir un... la, la nitro, nitro. c'est deux activations. Dont la première, tu la décides pas, c'est fatalement le long tout droit. Et la deuxième, là, j'aurais pu faire un virage, ce que je voulais. La mais... partie va être courte. <rire> là, surtout que je suis déjà à 5 risques. Donc, c'est bien la nitro, mais je risque d'aller au tas. Oh, d'accord. Surtout que là, je fais un gros jet pourri. Alors. Alors, tu fais deux slides, mm -hmm. un risque. Et un spin. Alors c'est là qu'on va faire justement toi la petite chanson pour le position. C'est là qu'on va faire la deuxième chanson qui reste dans la tête. Il est possible, euh, lorsque une fois par activation, de prendre un risque additionnel. Ce que je vais faire, Mais à... pour faire, un... je suis à 6, Alors ce sera la... c'est à la fin de ton activation que tu testes. <rire> Donc ça veut dire que là, j'espère avoir les bons trucs, sinon je me vautre. Normalement, c'est tonneau. C'est ça, ça risque de l'être. Euh, le mouvement s'appelle Push It. Donc tu pousses la, la machine et puis ça fait... Euh, on pense à Scarface, Push It to the Limit. <rire> ben, on pense à celle-là. Et donc je rejette tous mes dés. Parce que je rejette autant de dés que je veux. Ah ouais, ouais, ouais, ouais. Il rate. Et c'est de la merde. Et il rate. Donc et en il gros... Il va mettre une. Et non donc... donc deux alors, spins, un shift et un stress. J'ai quand même un shift gratos ici, pour montrer. Alors, qu'est-ce qui va se passer ben, Il va se passer que je peux prendre, par exemple, les deux shifts pour annuler deux de mes résultats mmh. ici. Bon, ben, peu importe, hein, j'annule les deux là. Et j'ai un dernier risque que je prends. Donc je suis à 7. Je finis mon mouvement hein, quand même. Je fais mon truc. J'arrive ici. Et là, je dois faire le test pour voir si je fais un tonneau ou pas. Alors... Ah Moi, je pensais que si c'était tonneau d'office, non, il y a un test qui est... Euh, enfin, en fait, c'est euh, de, de sûr, je perds le contrôle du véhicule. D'accord. Alors, est-ce que c'est juste le, un, simple de queue, voilà. euh, -ce que un simple tête à quelle nature tu Est-ce que c'est un simple tête à ou est-ce que c'est le tonneau Eh ben, maintenant, je vais jeter un dé. Il faut que je fasse plus ou égal à ma vitesse actuelle. Je suis en deuxième. C'est pas de chance hein, de faire un, un tête-à-queue en deuxième, mais ça va voilà. être... Donc, on jette, je fais deux, pile-poil. Donc, c'est un simple tête-à-queue. Ce qui se passe quand je fais un tête-à-queue, c'est que je vire tous mes marqueurs de stress, je repasse en vitesse 1, donc, et ouais. ensuite, mon adversaire choisit de m'orienter comme il a envie. Et là, <rire> là c'est vraiment... Voilà. Je, <rire> je voudrais juste montrer ce, ce visage plein de satisfaction. <rire> Tiens, par exemple. Comme ça, ça m'a... Un pas truc pas propre comme ça, quoi. Hein <rire> ça m'a l'air bien, ça. Voilà, et donc, pour le coup, c'est là que tu vois, le, le, souci, le vrai souci de ça, c'est que ça me remet en vitesse 1. Donc, en fait, lui, il joue plus avant qu'on revienne à la phase de vitesse 1. Donc, il mmh. est coincé là. Mmh. Et, bah, c'est comme je disais, j'ai voulu prendre le risque d'aller plus vite. Et pour le coup, bah, ça n'a pas marché. C'est risqué, pour le coup. <rire> et donc, bah, moi, j'ai joué, donc ça revient à lui. C'est à moi, donc. Il me reste une voiture à jouer en vitesse 1. Donc elle, elle va également faire un médium, comme la première, on essaie de pas tout casser. Hop. Elle va également lancer les dés, donc elle, elle n'a que 3 dés, elle a toujours son shift gratuit. C'est Pas, pas bon fou bon deux, slides, fais, deux, slides, deux, deux slides, deux shift. shift. C'est pas fou, je vais choisir de push pour relancer deux. les deux, deux, deux, deux slides. Limites, <rire> Parfait quoi. C'est beaucoup mieux. Il que des shifts. J'ai que des shifts. Eh ben, écoute, je vais monter deux vitesses sans prendre de risque. C'est quand même à l'air pas mal. Donc, il est déjà en troisième, lui. Il déjà que la prochaine phase, il est tranquille. Euh... Et donc, là, hop, on va juste venir. J'attends petit... que le jeu, euh, euh, comment dire... Euh... Récompense euh, la prise de risque quand même. Bah pour l'instant, on n'a pas trop vu ça. <rire> J'ai quand même fait des jets particulièrement moisis. Ouais. Ah, sur euh, sur 8D lancé, je très, crois qu'il y a eu un mauvais. seul shift. Alors que le shift, c'est le cas de plus. Donc autant dire, c'est comme si j'avais fait, fait très que très des, de 1 à 3 sur 8D. Enfin, euh, ça, c'est moche. Ça arrive. hein. Ça reste un jeu de dés. Pour le coup, moi, je vais prendre le Gentle. Oh. Donc c'est un virage. Va je vais tourner. Me taper dedans, quoi. Et puis on va lui casser les pieds ah, d'entrée de jeu. Gros, ah ouais, ouais, ouais. Attends, je m'approche. Donc on est placé là. Ah ouais, tu prends cette décision là. bah ben oui. Dis-moi. Euh... C'est ça, c'est la guerre, attends. Euh... Je tiens, quand même à préciser qu'il fonce dans la seule voiture qui a des pics vers l'arrière. Oui, mais c'est juste pour un c'est une question que ouais. je me posais. Mm -hmm. Est-ce que le graphisme de la voiture... À, à une réalité ou est-ce que c'est juste la fiche qui, euh, qui correspond ah bon, à fais, la, fais ce à à la réalité C'est juste la fiche qui fait foi. Après, si tu veux customiser ta voiture. Oui, mais si je mets des pics derrière et que tu me rentres derrière, mais que dans la fiche, il n'y a pas écrit que j'ai des pics derrière... Tu les as pas. C'est rien la fiche du tout. qui dit que j'ai pas ça. les pics derrière. On est d'accord. Après, là, ce qu'ils appellent le Wysy Wig, là, k ouais. bah, en fait, tu décides de le faire ou pas. Par exemple, on va lancer justement une, une saison de Gazland en septembre ici. Et euh, j'ai préparé déjà mes deux voitures. Elles sont à Wysy Wig. Mais ce euh, c'est pas obligé. D'accord, ok. Donc j'ai déjà un shift gratos dans mon virage, ensuite j'ai deux spins, un shift. Est-ce qu'il hmm, va monter de vitesse J'hésite, et eh ben je vais push pour relancer mes deux spins. Je veux des shifts, et va parfait. Euh, allez, il veut Donc on va monter deux vitesses, on arrive en vitesse 3, et là on va, il va y avoir un peu un truc con pour le coup. Donc deux je vitesse. me déplace et je m'arrête à la collision. D'accord. Donc là on va devoir résoudre une collision que je provoque. Hein. Et donc pendant la collision, on va devoir choisir chacun des actions. Soit on frappe, soit on esquive. Alors même lui qui va être, euh, qui reçoit la collision, il peut choisir, il me voit arriver et puis il dit bah non, mais bah moi je, remis, de je mets un petit coup de volant, un petit coup de frein pour, pour qu'il prenne, ou alors il tente de se barrer. D'accord. La réaction va changer ce qui va se passer. Donc si jamais tu vas pour frapper. Tu vas avoir des dés de dégâts qui va dépendre de la collision, du type de collision que tu fais. Mm -hmm. Et euh, l'esquive, toujours, se fait sur la vitesse actuelle. Ouais, ça. Donc la question, qu'est-ce que je fais moi Moi, je dis que je frappe. Tu ne ouais. de la vitesse de celui-ci Il est en vitesse 3. En il en vitesse 3. 3. Donc il a 3D pour éviter, c'est ça non. Alors, euh, pour, pour éviter, éviter oui. oui. Ouais. En oui. fait, par contre, pour la collision, c'est là que c'est intéressant. La collision elle-même, ça dépend où tu arrives. Et là, je pense que j'arrive de derrière. Ah, bah là, je pense que oui. derrière, c'est la différence entre nos deux vitesses qui nous donne le nombre de dés de base pour la collision. Donc, on a les deux en troisième, donc il y a zéro dés. Zéro dés de dégâts. Si j'avais vraiment un bélier, comme la véhicule, le véhicule, le... là, j'aurais des bonus à ce niveau-là. C'est pas le cas. Mm. Mais je choisis quand même de frapper, même s'il n'y a pas de dés de dégâts, parce que ça fait un truc c'est que si, si un des deux décide de frapper, les deux joueurs prennent deux stress. Ah, ouais. Et toi, tu imagines pouvoir mieux gérer bah, le stress du que lui les... on, Moi... on va essayer de l'envoyer au tas. Voilà. Okay. Moi, je vais tenter de faire une, une évasion voilà donc parce que ça ne sert à rien de frapper c'est ça donc on se prend chacun de stress oh, tu quand même un peu, euh... <rire> quand j'ai quand j'ai pas mon bélier je rigole le bon coup, euh... l'évasion n'a pas beaucoup non plus d'intérêt parce que vu que je frappe euh, voilà, 0d hein, ouais. t'esquive automatiquement ça. le seul but de la manœuvre, c'était de lui donner du stress supplémentaire pour qu'il aille au tas plus vite mm -hmm. voilà. et, là, et donc là tout le monde a joué oui. en vitesse 1 donc on passe en vitesse 2 et donc, maintenant, ne pourront jouer que les voitures qui sont en vitesse 2. Et c'est là que ma voiture qui a fait un tête à queue dès le début, ben elle, elle ne jouera pas. Ah Ça, c'est la tristesse. Eh oui, elle a fait un tête à queue. Donc, là, là, là, là, là le problème de la prise de risque, c'est que ça amène à ça. Il ne rejoue pas. Et donc, pour le coup, par contre, la pole position, c'est Loïc qui la garde, parce que en course, elle, elle, change de, elle, elle passe au dernier joueur qui a traversé une grille. Pour l'instant, personne n'a traversé de grille. La grille de départ ne compte pas. Mmh. Donc, le hic va pouvoir rejouer. Mmh. Oui, d'accord. Allez. Alors. Alors, je vais commencer par jouer la voiture de tête, Oui. qui va jouer la course. Je pense que je me dirige tout droit dans ton arrière-train, si je reste comme ça. Sachant que c'est qu une va voiture tenter. de performance, ça peut me faire rejouer. Oui, donc je vais euh, tenter un vir. Ok. Je suis en vitesse 2. Et ça m'a l'air pas mal du tout, le vir. Ah, mais je pense peut-être que une touche, mais... Bon, on va voir, on va voir. Je vais quand même lancer. Donc, j'ai un shift. Donc, alors, avec ça, on va lancer 4 d En plus du shift gratuit. Oh, bah c'est pas dégueu. J'ai donc mes 4 shifts, mon slide. Je vais annuler le slide avec un shift. T'es à vitesse combien, là Je suis à vitesse 2 pour l'instant, donc, donc ouais, j'ai un, un shift gratuit. un shift gratuit, Que j'ai toujours symbolisé par mon dé, comme ça, c'est plus facile à voir. Ensuite, je vais monter un rapport... Sans prendre de risque Et avec mon dernier shift, je vais me retirer un token de risque. D'accord. Et là, c'est le moment de vérité. Collision ou pas collision Pas collision. Eh non, pas collision. Pas collision, le pilote était là. Donc ça, c'est du pilotage, ouais, effectivement. Euh, du coup, c'est une Novalis Novalis euh, 15, euh, 15 jours. Alors, bah, moi, je vais peut-être jouer C'est bah, la seule voiture que je peux jouer ce tour-ci. Donc je ne peux jouer que celle-ci, et c'est bien, ça me fait voir un, cas un autre cas. Parce qu'il y a eu collision, on est considéré comme en contact. ou quoi <rire> Bah c'est, t'as vu, le côté <rire> pédagogique. Ah, hein. Tu serais pas prof ça peut m'arriver à mes heures perdues voilà tu serais pas prof d'anglais <rire> ce qui permettrait de faire une traduction de faire, de faire du Londres. start your engines. Ah, carrément ah, des gens me l'ont demandé il faudrait que ouais il faudrait que j'ai du temps en même temps On est est on est, euh, si je dis que j'ai pas de temps alors qu'on est au mois d'août euh, euh, je euh, me moque euh, peu le un peu des gens le mec est prof mais, euh... <rire> et, et donc il est déjà de en vacances. vacances depuis un mois et demi ça pourrait se négocier ça pourrait se faire à l'occasion mais f... en fait tu dis toujours il y a peut-être d'autres gens qui le font en parallèle pour l'instant ça se fait pas t'es prof d'anglais tu maîtrises le jeu voilà si les les gens le voient sur internet écoutez bon bah, on peut se mettre d'accord euh, ah, s'il y a d'autres gens qui peuvent on, on se partage le bouquin et je peux euh, on peut lancer euh, je pense que dans les les à la traduction effectivement. Je pense que dans les forums ça va, ça va se lancer ouais. Alors, ah, voilà quand je suis en contact que... ce qui se passe c'est que je peux ignorer l'obstruction pour mon mouvement mm -hmm. c'est pour éviter les cas où tu es coincé dans un coin et puis plus jamais t'en euh, Voilà. donc on peut, même si c'est au niveau fluff ok il est devant moi mais c'est pour on dit qu'on bouge un peu que ça mm -hmm. voilà ça repart mm -hmm. et surtout là c'est un choix de gameplay c'est pour éviter de se bloquer donc Je vais prendre de nouveau le gentle, donc euh, hop, je le place par de près par ici. Hein. On, va, on remettra comme il faut après le jet de dé. Ça me donne un shift gratuit euh, jusqu'à la vitesse 2. Je suis à la vitesse 3, donc je ne l'ai pas. Donc je vais faire un jet normal. On ouais, a un, spin... un spin, un stress, un shift. Euh, je suis déjà en vitesse ouais, 3, donc dans l'immédiat, c'est pas forcément très grave. Euh, donc je pense que je vais simplement annuler le risque. Je vais prendre le spin, ça me permet de m'orienter. Je reprends un risque à cause de ce spin, donc je suis à 4 quand même. C'est-à-dire que si mec me refonce dedans, ce qu'il risque de faire, je vais aller au tas, mais bon. En faisant ça, il prend aussi ce risque-là. Moi, donc ça, rep... ça me paraît pas normal, tu vois. De quoi De passer devant lui comme ça Ouais, de pouvoir bouger la voiture alors que la sienne n'a pas bougé. Mais en bah fait, on part du principe que tout est dans une action constante. C'est ça, c'est ça voilà Puis, il faut imaginer que c'est pas voilà, c'était pas tu fais pas des arrêts tous les deux secondes tu, voilà. tu fais la course mmh. donc lui sont tous aussi en train de bouger euh, je suis je suis, suis, suis vite, vite, vite faire de passer devant tu vois pour une, pour une petite manœuvre ouais, ouais, et il ouais, va rejouer ouais. derrière ouais, j'entends j'entends ouais. donc euh, d'ailleurs j'ai mon spin on va faire un, un truc un peu un peu euh, un peu technique je vais essayer d'utiliser mon spin mais ça, ça ne marche pas au départ je voulais revenir en contact avec lui comme ça on était en collision de nouveau et puis ça me permet, ça permettait qu'il me refonce pas dedans derrière. Là, lui, mais, quand euh, il va déplacer sa voiture... Il va me dedans. Il va te foncer dedans. Je, je, je, je vois pas comment il peut m'éviter. Mais bon, ça peut aussi être un moyen de le bloquer. Bon, après, voilà, on est d'accord qu'on fait pas le jeu le plus intelligent, mais on montre des cas de figure ah qui, là, sont, là, bah, là. qui sont des, des collisions, c'est un cas de jeu que tu verras. Hmm, d'accord. C'est fini J'ai fini. Très bien, donc il me reste une voiture. Donc en fait, il a fait un effet fantôme, hein, sa voiture, elle a... Ouais. Mais, sauf que du coup, maintenant, on n'est plus en contact, c'est ça. Donc... Donc tu vas Moi je vais, dépend. je vais prendre un médium. Hop, là. Ah, ah. <rire> on a tous à l'a tous vu. J'ai un shift gratuit. J'ai 3 D. Donc on va tenter de monter un max de rapport. Oh c'est oh. pas bon. C'est pas terrible non. Deux critiques. Je et vais prendre un un slide. Push. Je vais prendre un, un push pour relancer tout ça. Ah, ça c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, mais voilà. Donc là t'as trois shifts et un slide. Vu que tu avais un, un shift gratuit donc, et un slide. Au pire, ça. je peux même garder le slide, vu que je m'arrête à la collision. C'est ça, donc le slide, tu t'en fiches un peu. Donc euh, bah, tu sais quoi, allez, on va, je on on va rigoler, vitesses. je vais monter trois rapports. Donc il fait ça, donc il prend maximum, il sait que de toute façon, il va, il va aller au tas aussi. Donc, donc il je prends vais... le maximum de risque pour prendre donc, le plus de vitesse, pour faire le plus de dégâts possible. Donc je vais, je vais en monter que deux, puisque je ne peux monter que vitesse 5 max. Ouais. Puis, juste pour rigoler, je vais m'enlever un hasard. Oui, je sais. Je et toute façon, de toute façon, je vais en reprendre ça. deux, parce que j'ai monté deux rapports, et un pour le slide. Et deux de la collision. Et deux de la collision. <rire> donc là, j'en commence à Donc, il y a de nouveau collision. Beaucoup. Toi, tu arrives en vitesse donc 5. en vitesse 5. Moi, je suis en vitesse 3. Quand tu arrives par derrière, comme ça, c'est la différence de nos deux vitesses qui vont terminer, déterminer les dés de dégâts. Donc, il y a deux dés de dégâts à faire. Oui. La question, c'est est-ce que tu smash ou est-ce que tu esquives Je smash. Donc, euh, eh bien, je donc, smash. Donc, alors, là, smash, ça veut dire... On frappe. On de me frapper. Frapper. Voilà. On, se, on se fight, quoi. Donc là, ah. on se frappe les deux. On, on a les deux. Euh... On a chacun voilà. deux dés de dégâts. Donc, bah, allons-y, faisons nos deux dégâts. fais toi fait, d'abord, peut-être. Un dégât Toi tu m'envoies un dégât. Donc il fait 4 et 1, donc il n'y a que le 4 qui passe. C'est ça. Voilà. Et moi je fais 2-4, donc, donc j'ai 2 succès, donc, donc moi j'y fais 2 dégâts. 2 points de dégâts. Donc, là, donc moi je retire un point de vie de ma voiture. Parce qu'il y a collision, je prends 2 tokens de stress. Donc je suis à 6. Donc en fait on va Tout se mettre aussi. au tas tous les deux. Donc on va se mettre au tas tous les deux. Les so points de vie des voitures respectives, là c'est combien Alors une voiture normale ça en a 10. Pour le, la démo j'ai mis de l'armure en plus, donc elles ont 12. Okay. Les voitures de sport ont 8. Okay. Pour avoir une idée, un buggy c'est 6. Une moto c'est 4. Et en comptant en plus que les poids influent dans le jeu. C'est-à-dire que là, c'est que des véhicules de taille moyenne. Mm -hmm. Une moto, parce que c'est léger. Quand ça fait une collision contre un véhicule moyen, bah, ça a des malus. et L'autre a des bonus contre elle. Ouais. Et contre une moto sur un camion, c'est du suicide, par exemple. Ok. Et donc, bah, euh, bah, c'est parti. Es bah, ta queue. Zi, donc, t'as la ta tête ta ta ta position. Ouais. Je... Bah, du coup, je commence. Donc, toi, c'est es 5. 5. 5 ou plus pour ne pas faire de tonneau. Donc, je ne fais pas de tonneau. Pas de tonneau. Oh. Donc, pour Il le coup, chez moi. Il, passe, il repasse en vitesse 1, ouais. il vire tous ses marqueurs de stress et c'est moi qui l'oriente, donc il va y regarder le décor. Le décor. Donc ça. à mon tour, ah. moi je suis en vitesse 3. Il y a une marche arrière dans ces... Il y a une marche arrière, c'était okay. en vitesse 1. Ouais. Ça a l'air con, mais... Donc ouais. moi, pareil, pas de tonneau pour moi. 5, <rire> okay. Donc je repasse en vitesse 1 aussi. C'est moi qui vais l'orienter. C'est ça. Donc bah écoute. On va aller se faire coucou, <rire> on va aller se faire coucou comme Alors, ça. c'est pas le centre du véhicule qui permet de virer, c'est l'arrière, la, c'est le euh, arrière, Normalement c'est comme... le centre, mais euh, peut-être pas fait comme, comme il faut, mais normalement c'est le centre effectivement du véhicule, puisque il y a dans les, la nouvelle faction, il y a justement un des, une des compétences qui permet de faire ses pivotements sur l'avant du véhicule. parmi les petites, les petites nuances. Donc bah, voilà pour ça, c'est bon. Donc, euh, tout le monde a joué en vitesse 2. Effectivement. Euh, Ta voiture de sport à jouer aussi, ouais, ça. Oui, tout le monde a fait la. Donc, on passe en vitesse 3. Alors là, il y a, a qu'une qu voiture qui peut jouer. Parce qu'il n'y a plus qu'une seule voiture qui est au moins en vitesse 3. C'est ça, tout le monde est allé au tas, tout le monde a fait des bêtises. On a quand même joué comme des comme des tu bonnets. J'ai pas hein. compris cette histoire de vitesse, mais voilà. ouais, c'est vraiment énorme. Ça, hein. Donc c'est ça qui fait tout. Ah, en fait, ça ouais. c'est vraiment génial. Ouais. Ah, ouais. C'est ce Et qui toi, fait, en fait que tu vas vraiment pas avoir trop envie de prendre de risques quoi. Ah, ah, ah, non, mais ça, que ouais. tu peux pas Ou gagner à sans en prendre. Voilà, ça peut être aussi une stratégie, comme je disais, comme, comme je faisais tout à l'heure, d'envoyer un quotas si vraiment tu as une voiture en tête, foncer dans les autres pour les, les, juste les ralentir, les embêter. Et ben ça fait partie. De la, ça, ça peut être une stratégie de groupe. C'est quoi cette voiture-là originellement C'est une Torino. D'accord. ok Forte Torino. Alors. Je suis en vitesse 3, je vais choisir de prendre un hard. Ça joue Donc, la euh, course. Ça joue la, et surtout, alors on va voir un truc qu'on voulait voir, je pense. Il va passer la grille. Donc en ouais. passant la grille, s'il n'avait pas la position, il prendrait le jeton, mais il l'a déjà. Alors, et ses armes vont s'activer. Ça me donne un hasard gratuit. Okay. Parce que je suis ouais. en vitesse 3. Ouais. Je vais lancer mes 4 dés quand même, parce que j'ai vachement envie de rejouer après. <rire> alors ça, c'est le jet que je voulais. Très bien, c'est... Je ne pouvais pas faire meilleur jet que celui-là. Je vais monter un rapport avec ça. pour passer en vitesse 4. Et je vais m'enlever un hasard et le reprendre avec le spin. Donc okay, avec un, il avait un, un hasard sur sa carte. Oui, vas-y. Et du coup, pour je un spin. Donc il a ôté le hasard avec un shift. Et à la fin, il a son spin qui remet de nouveau un hasard. Voilà. Et qui voilà. permet de s'orienter parfait pour la victoire. Du coup, j'ai un spin. Donc je vais juste... Viser la grille d'arrivée. Et donc maintenant, il a passé la grille, il a le droit à sa phase d'attaque. Et donc, phase d'attaque, euh, il y a un seul membre d'équipage dans la voiture, donc tu as deux armes potentielles, il va falloir choisir laquelle tu utilises. Soit il peut poser un chose trap sur le sol qui casse les pieds. Voilà, c'est 100% ce que Soit je veux un faire. coup de pistolet. Mais. Euh... Un coup de pistolet, vu que j'ai qu'un seul membre d'équipage, je tirais qu'un seul dé. Ça vaut pas le coup. C'est ça, ça vaut pas, pas, pas le fou coup. Quoi. Ouais, ouais. Alors Donc, que ça, ça, ça que... vient bien boucher, effectivement. Alors qu'un euh, petit le chose strap juste bien calé derrière là. Voilà. Ah ouais, là tu bloques carrément la porte. C'est ça. Ça, c'est la stratégie préférée oh, de Raph. <rire> Habituellement, c'est moi qui fais ça. Habituellement, c'est lui qui fait ça. Il, a, il en a trois et il les pose les trois. <rire> moi, ce que je voudrais quand même dire, c'est que je connais pas le, le, le format du jeu euh, officiel. Ouais. Mais là, on est en train de jouer sur une course qui est très courte. Ouais. Hein. On a euh, deux véhicules chacun. On va plier la course en 40 minutes à tout casser, euh, voire même une demi-heure. C'est possible de jouer au jeu comme alors ça. C'est euh, très court Et en plus, on explique. On, on Et en plus, temps on, explique, on prend le temps d'expliquer. On, fait on tournée aurait pu faire que cette partie-là en 20 minutes. Celle-là, ouais. J'entends ouais. beaucoup que la partie dure une heure, deux heures. C'est quand on aligne beaucoup de bah C'est Beaucoup de bagnoles ça dépend des points, ça dépend du nombre de joueurs à la table. Parce que c'est un, un des avantages du jeu par rapport à d'autres jeux. C'est que des fois, tu es limité soit en un, un contraint, un, ou à des nombres de ou des choses comme mmh, ça. Mmh. Celui-là, finalement, vu que chacun va jouer une ou deux voitures, on se met d'accord au début. Mais euh, si t'as si euh, 6 ou 7 joueurs, on a déjà fait, Bon bah, si t'as 6 ou 7 joueurs, tu te limites à une voiture chacun, mm -hmm. bah, tu peux te retrouver à des nombres impairs, et puis, euh, et puis le jeu marche quand même. Hein. Okay. Donc c'est un jeu qui marche à n'importe quel nombre de joueurs, ce qui est comme assez rare pour être souligné. Quoi. Mm -hmm. Allez. Donc pour être. le coup, bah, joué ta vitesse 3, donc euh, c'est tout. Vitesse 4, vas-y. J'ai toujours une vitesse 4. Ah ouais. Et là, c'est le drapeau La Nitro, bah, ouais, là, voilà, là, ça, on va, là, on va la, là, je de la nitro. Je pense que c'est bien, quoi. là, c'est mieux d'utiliser maintenant. Si Sur la phase de fin, là, ça va être un joli move. Ah ouais Une petite nitro, surtout que j'aurai une autre activation après. C'est ça. Donc, sachant que si jamais... Oh, ça peut arriver, mais si jamais tu passes la ligne d'arrivée en flamme, euh, voilà, c'est foutu. Tout, tout, tout le monde va mourir, mais tu passes la ligne d'arrivée quand même. C'est tu, tu hein, ah bah, <rire> ce qu'on va essayer Tout le monde faire. est mort, mais t'as gagné. Ah, c'est <rire> ce qu'on va essayer de faire, parce que je peux lancer les dés. Parce que... Non, parce que là, tu vas pas passer la ligne avec cette nitro. Là, non, mais du coup, en fait, je vais rejouer juste après. La nitro, c'est deux activations. Je me souviens. Alors, donc, donc, il y a de grandes chances de gagner Donc là, ce que je, trouve, je vais essayer de, de passer en, en vitesse 5. attends, avant de les lancer, vas-y, scénarise ce qui peut mal se passer là. Alors là, bah en fait, plus ou moins rien, puisque je lance ouais. 4D ouais. et que je vais monter à 5 hasard à cause de ma nitro. Ouais. Donc, même si je fais que des résultats pourris, ce fait Raphaël, tout à même à si ça. je fais que des résultats pourris, je monterai quand même à 5. D'accord, ok, vas-y. Donc là, en fait, ce que je peux tenter c'est de faire un tonneau et de passer à travers le, la grille en flamme, ce qui serait classe. Au pire, s'il si se vaut, il se vautrera à la prochaine activation, mais comme il dit, voilà, ce, ce sera... À à travers le je, passe, je passerai à travers la, la gate ça. en flamme, ce sera cool. Bah écoute, Donc, je vais prendre... Euh, bah, ça alors ça attends, attends tu, as fait, tu as fait... Deux euh, hasards. Deux shifts et deux, euh, deux, deux, deux euh, hasards. Deux, deux, deux hasard. Donc je vais monter en vitesse 6, parce que ouais. passer la grille d'arrivée en vitesse 6, c'est quand même la classe. <rire> Et pour le coup, et ça fait coup, que normalement, il devrait prendre, en montant à fond, il devrait prendre 4 hazards. Mais il s'en fiche, parce qu'il sait que de toute façon, à la fin du tour, bah, c il aura la même chose. Il va voilà. monter à 5. Donc je prends 4. Donc sachant que ça, ça compte pour une activation normale. Donc il peut se déplacer là. Il a le droit, là, il aura une phase d'attaque normale. Donc par exemple, pour le principe, un, euh, une show -trap, reposer un Shawstrap pour casser les pieds, il pourrait le faire. Voilà. Donc sachant des choses trap quand tu les achètes, tu en as 3 pour la partie. Mm -hmm. Donc voilà. Et, et puis, puis ben, on est sur la seconde grâce à la Nitro, il a un dernier, une dernière activation. Dans le même tour, Ta -ta on va relancer attends, parce qu'à lancer c'est cool. Ça, même pas obligé en plus. Hein. Allez. Et il fait ah, plein de ah tu peux faire le slide à la fin pour ouais, le ça, dérapage. Ça, <rire> ah, ça c'est cool. <rire> ça c'est cool. Alors du coup, on le même... slide plus le spin, vas-y. Le slide là, la classe. plus le spin. Alors là, on va mettre le slide au bout. Je peux même ah, faire un demi tour. Attends, quoi. Attends, attends, attends, je vais venir filmer ça parce qu'il faut expliquer. C'est ce que je pensais ah, faire. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, il passe la ligne d'arrivée glorieusement. Je passe la ligne d'arrivée glorieusement. Je me mets au bout de mon slide, et avec mon spin, on va faire juste un petit demi-tour ah. comme ça. Ah ouais, Zor, tu fais... C'est ça. Ah Par hop. contre, pour le fun, donc il a gagné la course, mais pour le fun, ben... Il, il, il a fait, détruit Il a fait <rire> du <des rire> slides et machin, <rire> et il fait son dérapage, donc t'arrives à plus de 6, donc faut quand même faire ton test. Est-ce qu'en ah ouais. plus, il s'explose en faisant ça Est-ce que je m'explose, donc un petit dé... Tu en T6, 6, donc, euh, donc le en tonneau. En fait, je sur, voilà. Plus ou moins fatalement. C'est ça. Ah oh bah, oh, j'ai raté alors, mon. Fait. Alors là, parce qu'il fait un tête à queue, qu'est-ce que ça permet de montrer le tête à enfin, le... pas le, le tête à queue, le, le tonneau. Donc normalement, alors t'es orienté vers l'avant, on pourrait discuter de ça. Hein. Est-ce qu'il repart comme ça Ou ouais. est-ce qu'il continue par rapport à l'inertie On peut partir du principe que t'as fait ça, puis que tu revenais ou un truc, peu importe. Et normalement, si tu pars vers l'avant avec un médium, donc euh, ce, ce gabarit-là, il arrive ici, il prend deux points de dégâts. Parce qu'on ben, dire qu'il a tourné un peu sur le même, il a fait des tonneaux. Ouais. Par exemple, les buggy ne alors, prennent il, pas il de Mais alors la dans l'autre sens, peut-être, non <rire> Ouais, c'est ça. Ben, il, a, il a déjà gagné, mais voilà. on aurait pu dire qu'il est dans l'autre sens. Ouais. Hein, C'était oui, pas midi, très grave. Hein. C'est vraiment. Euh, euh... le voir sur la piste. Ça. Là, c'est vraiment pour ouais, ouais, le principe, ça mais ça vraiment, permet ouais. de montrer quand même euh... la mécanique du tonneau. En fait. D'accord. Donc, on pourrait dire qu'à cause de l'inertie, il va tous se là. Et donc, il a pris ses deux dégâts, du tonneau. Et puis, ensuite, il repasse en vitesse 1, comme le tête à queue. Après, moi, j'oriente comme moi, j'ai envie. Donc, même si c'est fini. Mais en partie, ben, ce même tonneau pourrait provoquer une collision sur quelqu'un d'autre qui ensuite euh, donne lieu à ben, des dégâts supplémentaires... Euh, des et potentielles etc. explosions... Et ça fait que des fois, tu peux même le, le, le souhaiter. Tu vois que tu es le juste derrière un mec, tu te dis, allez, je vais au tas, je fais le tonneau, je me vautre, mais je veux toucher lui là-bas parce que je veux lui en mettre une. Ça peut être une stratégie. Donc ben, voilà, ça présente un peu Gazland dans les principes. Et ça, c'est juste le scénario de course. Donc, Sachant que dans le bouquin, ils en proposent au moins cinq autres, je crois. Et ils ont en ont sorti ça. de nouveaux. Euh, dans la dernière extension, donc un truc avec des drapeaux à ramasser, un peu une espèce de Capture the Flag ou je ne sais quoi. Euh, un autre truc avec des tanks, qui rappellera des vieux ouais, ouais, ouais, jeux, jeux, jeux vidéo. Ça. dans lesquels t'as deux tanks, etc. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, euh, Qu'est-ce qu'ils ont ressorti encore Il y a une campagne narrative, avec un gros camion en trois épisodes, donc c'est Mad Max Furiro. De bah, voilà. Bien évidemment, Mad Max Road qu'il faut absolument voir si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est... Ouais, c'est une bonne tuerie. Ah ouais, ouais je pense que ouais, c'est... Il y a y y faire le 1 qui, qui, qui, qui, voilà, qui est mythique, mais alors... Fury road Ah oui, mes préférés c'est le hein. ouais, le, froid, le 2 et le fury road, ah, euh, fury road de loin et hein. une marée. mais pour le coup il y a même des mecs qui pour Ga gazland sont amusés à reproduire les véhicules et de fury road bien donc, sûr, ouais, il, y a, il y a deux trois bons malades sur la communauté sur internet qui font des trucs absolument géniaux bon hmm. bah voilà ça fait qu'on a fait le tour de gazland euh, bah, un super jeu et pour pas cher voilà. pour <rire> pas super pas cher. jeu pour pas cher merci loïc bah, de plaisir. nous avoir euh, reçu euh, au jeu de la comté tu, tu, tu remercieras le. le... Le Patriarche. Hein, hein. euh, C'est quand même un bel espace ici. Si bah, les sait. gens euh, qui sont dans l'Est en euh, ignorent l'existence, qui devraient quand même vraiment m'étonner quand on est quand on est au Lys. Mais voilà, venez. Je rappelle que vous faites des nocturnes tous les vendredis, tous les vendredis soir, soir Jusqu'à minuit, que suive. Jusqu'à ce que Morsen suive. J'ai même entendu qu'il y avait des joueurs d'Armada qui, qui, qui avaient joué très tard. Qui, qui avaient joué, j'en suis parti. <rire> hein, C'est bon, une partie Alors... à 1100 points de chaque côté à 23h, ça finit tard. Quoi. Ouais. Merci Raph. <rire> d'avoir emmené tout ça parce que euh, c'est le top quoi. il y a du matos, euh, on fait une belle démo et euh, on, me dit, on me dit souvent tu fais pas de partie euh, sur, euh, sur, euh, sur la page parce que je veux que ça se fasse comme ça je veux que okay. ce soit des belles tables et, et que ce soit des gens qui maîtrisent parfaitement les jeux qui, qui en parlent et là aujourd'hui c'était le cas on va leur dire aux gens qu'il faut qu'ils nous mettent un like parce que ça facilite le, le référencement en fait. je, je, si vous avez aimé vous mettez un like, ça, ça permet que la vidéo soit mieux référencée et puis qu'elle soit vue. Et puis je pense que Gazland, c'est un jeu qui mérite largement qu'on lui fasse de la publicité. Et puis ben moi, en attendant, je vous souhaite de bons jeux. Et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça. C'est <rire> le type d'en face. Et dans Gazland, on s'en fout plein la gueule. C'est voilà. ça. Hein <rire> Allez, ça. ciao, bye bye. Ciao. À la prochaine.